Bonsoir, euh, est-ce que vous voyez un inconvénient Est-ce que j'enlève mon masque Bon, bah alors je vais le faire, comme ça vous me verrez faire mes mimiques. Bonsoir, merci d'être venu. Nous allons faire une présentation en deux temps. Moi, je vais vous présenter de façon générale ce que sont les holothuries. Et euh, Grégory va vous présenter euh, notre projet euh, d'aquaculture sur les holothuries. Alors, tout d'abord, l'holothurie, bah, quel est cet animal C'est un échinoderme. Parmi les échinodermes, vous avez cinq classes qui sont, alors vous reconnaissez, hein, les oursins, les, les étoiles de mer, les ophures. L'holoturie connaissait aussi peut-être un petit peu moins cet animal, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre conférence, qui sont les crinoïdes. Et pourquoi on a regroupé tous ces organismes ensemble alors qu'a priori, euh, bah, l'holoturie ressemblerait plus à un ver de terre qu'à euh, voilà, qu un oursin Eh bien, on les a regroupés parce qu'ils présentent des caractères morphologiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le règne animal. Ils ont déjà cette fameuse symétrie pentaradiée, c'est-à-dire d'ordre 5. Donc quand tout se passe bien, vos échinodermes ont euh, 5 bras, 10 bras ou 20 bras. Bon, des fois, ils n'en ont que 4 ou 6, ça c'est la nature. Mais bon, globalement, la majorité des échinodermes ont cette symétrie pentaradiée. Et puis, quelquefois, cette symétrie pentaradiée va être masquée par une symétrie bilatérale secondaire. Hein, ici, on voit l'axe de, de symétrie, ici aussi. Alors pourquoi secondaire Parce que les échinodermes, quand ils sont sous forme larvaire, eh ont une symétrie bilatérale, tout comme nous. Et puis au moment de la métamorphose, ils acquièrent cette fameuse symétrie euh, pentaradiée. Un autre, une autre caractéristique, c'est qu'ils ont un squelette intradermique. Alors, vous allez dire, bah nous aussi, on a un squelette intradermique. Hein, on a notre ossature et puis des muscles et euh, un derme. Oui, mais ce squelette, il est très particulier. Il est en carbonate de calcium avec un fort pourcentage de magnésium. Et surtout, il a cette structure poreuse qui est caractéristique des échinodermes. Vous trouvez un animal avec... Ce type de euh, réseau qu'on appelle un stéréome, que ce soit actuel ou fossile, vous êtes sûr que c'est un échinoderme. Une autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle le système aquifère. Les échinodermes, ce sont les seuls animaux au monde qui vont intégrer l'eau de mer... Donc, qui va passer ici par ce qu'on appelle une plaque madréporique et va aller à l'intérieur du corps. Alors, vous voyez qu'on retrouve cette fameuse sym symétrie pentaradiée. Donc, on va avoir des canaux qui vont alimenter ces petits pieds qu'on appelle des podias. Et là, vous voyez le, le fonctionnement. En fait, hein, ça marche un peu. Euh, alors, on a des ampoules ici qui sont sur le côté podial qui vont se remplir d'eau. Donc, le pied va se rétracter. Puis quand ça va, se... bah, je vous ai dit que j'allais mimer. Hein. Quand l'eau va partir, le pied va s'allonger. Et ce système aquifère, à l'origine, il servait essentiellement pour la respiration. Et au cours du temps, il, il s'est il mis à servir pour la locomotion et également pour la nutrition. Ce système aquifère impose aux échinodermes, eh bien, de toujours vivre dans une eau salée, puisqu'on a un équilibre, hein, c'est un système de, de pression osmotique. Donc, ce sont les seuls organismes au monde à posséder ce type de système. Donc... À l'extérieur, comment se traduit ce système aquifère ben, Vous voyez, ce sont des petits podias qui peuvent avoir des ventouses. En général, quand il y a des ventouses, ces podias vont essentiellement servir à la locomotion. Et puis là, il n'y a pas de ventouses. Ici, ce sont les podias, de, on reviendra dessus, des holoturies qui sont modifiées et qui vont servir à l'alimentation. Une autre caractéristique de ces coquillinodermes, c'est de posséder un tissu conjonctif. Hein, donc, C'est le, le derme qui est mutable, C'est un terme anglais et on n'a pas trouvé l'équivalent français. Eh bien, ce derme, il a la propriété de se contracter et de se décontracter instantanément, un peu comme des muscles. Mais il n'y a pas du tout de, de mécanisme musculaire qui intervient dans ce système là. Et là aussi, c'est une propriété qu'on qu ne trouve que chez les échinodermes. Donc après avoir vu euh, toutes ces caractéristiques morphologiques qui font que les échinodermes sont un embranchement, on va s'attarder un petit peu sur les holothuries. Donc ici vous avez la morphologie euh, d'une d'une holothurie, une coupe transversale. Alors ce qu'il faut noter, ah zut. Euh, ce qu'il faut noter, euh, on a une bouche à l'opposé un anus. On va avoir un intestin, euh, des gonades ici, euh, et puis euh, on, on va avoir l'anus. Et là, on peut avoir euh, ce qu'on appelle des tubes de cuvier et euh, l'arbre respiratoire qui va servir à l'animal pour la respiration, qui sont quelquefois appelés les branchies, mais qui n'ont rien à voir avec les branchies des poissons. Alors, ce, cette holoturie... Et parmi les échinodermes le seul euh, animal à posséder un squelette qui va être diffus dans le derme et les ossicules vont pas être euh, jointifs. Quand vous avez un, un oursin, vous voyez bien que la coque est, est solide, hein, les, les, les ossicules sont, sont joints les uns entre les autres. Quand vous regardez le squelette d'une étoile de mer, les ossicules aussi sont jointifs et articulés. Eh bien, les holothuries, elles, elles vont avoir ces euh, spicules dispersés dans le, dans le derme. Et vous vous voyez que ces spicules hein, possèdent bien ce, ce fameux réseau euh, stéréome caractéristique des échinodermes. Toute la systématique des holothuries va être basée en partie sur ces euh, spicules et puis aussi sur la forme des podia. Et actuellement, eh bien, on s'aperçoit que ces spicules peuvent varier en fonction de l'âge et peuvent varier en fonction de l'environnement. Et, et du coup, la systématique eh bien, est à revoir, puisque ces spicules ne sont pas caractéristiques spécifiques d'une espèce, mais sont plutôt spécifiques d'un environnement ou bien d'un état de, de croissance. Mais actuellement, on n'a pas encore de spécialistes qui s'est remis euh, à retravailler ces caractères, et on continue à euh, identifier les espèces sur ces critères qui sont présents ici. Alors, quelle taille peut faire une holoturie bon, En général, c'est entre 10 à 30 cm, hein, c'est à peu près la taille de nos holoturies, mais certaines holoturies peuvent faire plus de 3 mètres de long, avec un diamètre qui peut aller jusqu'à 3 à 5 cm. Vous voyez déjà des belles bêtes ce sont des organismes benthiques. ça veut dire qu'ils vont, vont vivre fixés ou non sur euh, le fond ou euh, dans le substrat. On a une seule holothurie qui va vivre dans la colonne d'eau, qui est pélagique, et elle a pour cela euh, adapté sa morphologie. Elle a développé un vélum qui lui permet de nager et de se déplacer activement dans les courants. Où trouve-t-on euh, ces holothuries en termes de bathymétrie Eh bien, on va les trouver depuis la zone littorale. Hein, quand vous vous promenez là sur, sur les strands, vous pouvez en trouver. Jusqu'aux plus grandes profondeurs, vous voyez, les individus les plus profonds qu'on ait à ce jour récoltés, c'est au niveau de la fosse des Tonga, à pratiquement 11 000 mètres de profondeur. Et ces holothuries, eh bien, euh, au-delà de 1000 mètres, vont représenter... Jusqu'à 90% de la biomasse des organismes qu'on va trouver dans le fond. Ça veut dire que quand on met un coup de chalut euh, là dans le golfe de Gascogne à 1500 mètres, eh euh, vous pouvez être sûr que vous allez remonter un gros paquet d'holoturies. Ces holoturies, on va les retrouver dans toutes les mers du monde, avec une grande, euh, la plus grande diversité d'espèces au niveau des zones tropicales, notamment océan Indien, Sud, un, un, le Sud-Ouest Pacifique, et également au niveau de l'océan Austral. Et nous avons euh, quelques espèces locales que nous allons présenter un peu plus longuement tout à l'heure. Comment ces holothuries vont se nourrir On va avoir deux grands types euh, alimentaires. On va avoir des espèces détritivores, qui vont se nourrir de la matière organique qu'il y a dans le sédiment ou juste au-dessus. Et pour cela, elles vont avoir des podias qui vont prendre une forme bien particulière. Elles vont prendre une forme soit pelletée, soit digitée, comme on voit ici. Et on va avoir des holothuries suspensivores qui vont avoir des podias qui vont être arborescents. Euh, on va avoir une grande diversité dans la taille des particules ingérées. Euh, de la même façon, on va avoir des holothuries qui vont se nourrir en permanence, euh, d'autres qui vont plutôt se nourrir la nuit, d'autres espèces plutôt le jour. Donc, une grande variabilité. Euh, actuellement, pareil, il y a une grande variabilité en termes de taux et de temps d'assimilation. Ça varie suivant les espèces. Actuellement, on n'a que quelques données sur les espèces, j'allais dire, qui sont commerciales. Alors, une petite vidéo. Alors, ici, c'est une espèce qu'on trouve chez nous, euh, essentiellement dans les zones azoostères. Vous voyez, elle vit enfouie dans le sédiment et puis elle va euh, amener euh, les podias à la bouche. Alors, vous voyez, c'est très très organisée. Hein. Une fois qu'elle met son podia à la bouche, elle va le retirer comme si elle le suçait. C'est pour ça qu'on appelle ces holoturies des lèches-doigts. Et une fois que le dos ce podia ressort il y en a un autre qui rentre et le processus se fait ainsi pour les dix euh, C'est assez intéressant de voir cette euh, synchronisation sachant que euh, chez les odolothuriques comme chez l'ensemble des échinodermes on n'a pas de euh, cerveau ni même un petit euh, ganglion qui pourrait servir de cerveau et tout ça en fait euh, est orchestré euh, sans qu'on sache très bien, euh, bien comment cette orchestration se fait. Donc vous voyez, elle, elle filtre les particules euh, qui sont en suspension dans l'eau. Elles vont être les particules vont on voit pas mon truc rouge là, si. Les particules vont venir se coller il y a un mucus sur les podia et ensuite euh, le podia va aller à la bouche. Alors ici une autre type. Donc nous sommes sur une détritivore. Les podia ici, vont arracher sur le rocher euh, la nourriture. Donc ça peut être euh, des briozoaires, des éponges, des ailes. Et vous voyez là aussi, les podias vont à la bouche. Et puis on va avoir les détritivores qui sont sur des fonds plutôt sableux. Donc là, l'holoturie va ingérer le, le sable et euh, le tri des particules se fera au niveau euh, des intestins. Alors, une autre particularité de ces eh bien ce sont les fesses. Alors, je vous en parle parce que c'est très important pour nous ensuite en termes d'aquaculture. Euh, et ces fesses sont caractéristiques. Hein, ce sont ces petits euh, saucissons qu'on voit là ou ces petits chapelets. Et c'est essentiellement lié aux espèces détritivores. Et on verra plus loin qu'il euh, y a un rôle euh, écologique majeur de cette euh, façon euh, d'alimenter, euh, de s'alimenter. Comment les holothuries vont se déplacer eh Bien là aussi, il y a une grande diversité dans le mode de locomotion. Certaines holothuries qui n'ont pas de, de podia vont ramper, hein, comme, comme des serpents. Euh, celles qui vont avoir des podia, eh bien, vont se servir de ces podia. Euh, C'est comme si elles avaient une multitude de petits pieds hein, pour se déplacer. Donc ils avancent les uns à la suite de, des autres. Euh, on a pu calculer la vitesse de locomotion chez certaines espèces. Et vous voyez, euh, elles ne risquent pas d'avoir des problèmes de, de, de limitation de vitesse, hein, puisque euh, c'est entre 75 à 92 cm par heure. Alors, il faut savoir quand même que ces espèces, comme elles vont ingérer de la nourriture en même temps, elles ont intérêt à aller assez lentement. Euh, on a d'autres espèces, hein, vous voyez, c'est encore moins, c'est entre 30 voire 40 cm par heure. Donc des espèces qui se déplacent lentement. Ça, c'est aussi important parce que quand vous avez des prédateurs, eh bien, quand vous vous déplacez lentement, il va falloir avoir des, des stratégies pour se protéger. Et on va voir que certaines espèces ont développé des stratégies intéressantes pour se, développer, pour se protéger. Excusez-moi. Alors, une, une façon de se déplacer qui euh, est assez euh, méconnue chez les holothuries, ça va être la nage. Certaines espèces, et notamment les espèces profondes, vont même être adaptées à ce, cette façon de se déplacer. Vous voyez là, ça ressemble c'est une sole qui est aplatie. Et l'animal, en fait, va onduler au-dessus euh, du sédiment. D'autres espèces vont avoir ce qu'on appelle, euh, c'est celle qu'on appelle des bainthos pélagiques. Elles vont se nourrir soit sur le fond, soit dans la colonne d'eau et elles vont nager. Donc vous voyez là, il y a un développement d'un petit vélum. Elles vont euh, se nourrir et euh, eh bien, euh, quand il n'y a plus suffisamment euh, sur le fond. Elles vont essayer de capter des particules juste au-dessus euh, du substrat. Là aussi, ce sont des euh, zoloturies qui vivent à grande profondeur. Et puis, euh, il y a la fameuse espèce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a développé un immense vélum et qui passe tout son temps dans la colonne d'eau. Alors, cette nage, on pense qu'elle joue un rôle, bah justement, je vous parlais de prédateurs pour les éviter, euh, elle permet aussi d'échapper euh, aux perturbations sédimentaires. Je vous ai dit que c'était souvent des holoturies de profondeur. Souvent, les fonds dans la plaine, au niveau de la plaine abyssale, par exemple, sont des fonds qui sont euh, très fins, euh, avec de la vase. Donc, le moindre mouvement euh, va faire qu'on euh, va avoir des particules. Et du coup, euh, bah, l'animal, en, en, en nageant, en décollant du fond, va éviter euh, d'avoir des particules sur son corps. Et puis, la nage, euh, lorsqu'elle est euh, passive, eh bien, permet à l'animal de se laisser euh, flotter dans le courant et ça permet également d'avoir une énergie d'économie. Donc ça, c'est aussi important quand on est dans des milieux profonds où la nourriture n'est pas toujours forcément abondante. Eh bien, économiser un maximum d'énergie jusqu'au prochain point de nourriture, eh c'est une stratégie qui est gagnante pour l'animal. Euh, ces organismes euh, sont souvent euh, grégaires, Alors, notamment dans les, les milieux tropicaux. Chez nous, sur nos littoraux, on va plutôt trouver euh, des euh, animaux euh, dispersés euh, qui vont se réunir qu'au moment de la période de frais. Comme je vous l'ai dit auparavant, certains de ces animaux peuvent vivre dans le sable, hein, enfouis, comme on l'a vu euh, pour le loturie lèche euh, vont vivre dans la vase, sur les rochers, sur les, pla euh, les platiers. Très souvent, ils sont en association avec d'autres organismes, des algues, des coraux, des austères. Et puis, en termes de comportement, euh, on va avoir des espèces diurnes, des espèces nocturnes et des espèces qui vont avoir une activité continue. La durée de vie d'une holoturie, c'est une question qu'on pose souvent. Euh, on la connaît pour quelques espèces. Euh, Elle varie entre euh, 5 à 10 ans. Et euh, c'est pareil quand je vous dis que la plupart des espèces, c'est quelques espèces, celles qu'on connaît, vont se reproduire entre 2 ans à 6 ans. Donc euh, quand on regarde les espèces tempérées, on s'aperçoit qu'en général elles atteignent un âge un peu plus avancé euh, que les espèces tropicales et euh, pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des espèces qui vont se reproduire qu'une fois par an, les espèces tempérées, alors qu'en milieu tropical on a une reproduction plus ou moins continue. Et puis comme les espèces euh, tempérées sont un peu plus, euh, vivent plus longtemps et ont une maturité sexuelle euh, plus tardive eh bien, euh, on constate ces différences-là. Euh, si on prend un cas qui est bien connu, qui est l'Asticopus japonicus, qui est une espèce qui est beaucoup mangée par les Asiatiques et donc euh, qui est élevée en aquaculture, eh bien, on, on s'aperçoit qu'elle grandit de 4 à 20 mm par mois et que la taille maximale est atteinte de 25 cm et atteinte très rapidement en un an. On verra avec Grégory que ce n'est pas du tout vrai pour nos espèces littorales bretonnes. Et la maturité sexuelle arrive à partir de 3 ans, et vous voyez la durée de vie moyenne est de 5 ans. Donc ça laisse quand même une période de reproduction assez courte, de 2 années. Ce qui, pour un invertébré, est relativement long quand même. Alors, on parlait de, de reproduction. La reproduction chez les holothuries est sexuée avec euh, des euh, sexes mâles et des sexes femelles. Il y a très peu de cas d'hermaphrodisme. Les cycles de reproduction eh bien, sont variables, ça va soit être annuel, soit bisannuel, bis soit pas de, pas de cycle du tout. Et euh, le temps de, de, de séjour de la larve dans la colonne d'eau, pareil, va être variable de 10 à 90 jours. Donc comment ça se passe Au moment de la période de frais, euh, les animaux se regroupent, hein, surtout pour les espèces qui ne sont pas sédentaires. Et puis il va y avoir un animal qui va émettre ses gamètes dans l'eau. Alors en général, euh, l'animal va se dresser, là on est du côté de l'anus, va se dresser pour émettre ses, ses, ses gamètes dans la colonne d'eau. On pense qu'il prennent cette position-là euh, pour favoriser en fait euh, euh, comment dire la distribution euh, des gamètes dans la colonne d'eau afin que les gamètes... Mâle et femelle aient beaucoup plus de chances de se rencontrer. Donc il y a un individu qui lance le signal et ensuite on a un déclenchement d'émission de, de gamètes de tous les autres animaux présents aux alentours. Et la fécondation se fait donc dans la colonne d'eau, hein, elle est externe. Et ensuite on va avoir une larve qui va vivre quelque temps dans le plancton et puis on va avoir cette transformation cette métamorphose, et au moment de la métamorphose, eh l'animal va revenir sur le fond et prendre euh, un rythme de vie euh, benthique. Alors ici, mais euh, Grégory vous en montrera un petit peu plus, quelques exemples de larves euh, d'oloturie. Euh, Alors les holothuries peuvent aussi se reproduire de façon non sexuée. Euh, C'est-à-dire que l'animal va être capable de se scinder en deux et va régénérer les deux parties manquantes. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au début de ma présentation, c'est que les échinodermes ont une grosse capacité de régénération euh, de, euh, de leur corps. Et ça va être ainsi une façon pour l'animal de se reproduire. En fait, on va avoir un clone. Tout simplement. Et les holoturies, eh bien, sont capables de se reproduire soit de façon sexuée, soit de façon non sexuée. Et qu'est-ce qui va faire qu'on ait cette reproduction non sexuée Eh bien, suivant les espèces, ça va être un changement de température, ça va être un courant qui change. On ne connaît pas trop les, les, les mécanismes qui déclenchent cette reproduction non sexuée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont variables suivant les espèces. Donc, le terme hein, s'appelle la schizogonie. Alors, je vous disais tout à l'heure que les holothuries avaient un rôle majeur en termes d'écologie et notamment les holothuries détritivores, puisqu'elles vont se déplacer et mélanger intensivement le substrat qu'elles vont ingérer et vont recycler ainsi les matières détritiques. Elles vont éviter, entre autres, l'accumulation de matières organiques en décomposition. Alors on a des calculs qui ont été faits, par exemple au Bermude, on a montré que sur une superficie d'un peu plus de 4 km2, eh bien une population d'oloturie était capable d'ingérer entre 500 à 1000 tonnes de sable par an. Donc c'est quand même énorme. Vous voyez un petit peu tout le sédiment qui transite dans les intestins de ces organismes et toute cette bioturbation qui est faite. Euh, une autre espèce a été également euh, regardée, euh, en fait oui c'est la même au niveau de l'Atlantique, où euh, on a vu que pour un animal de 20 cm de long, eh bien, en 24 heures il pouvait transformer 160 g de débris. Alors ça vous semble peu, mais quand vous avez une population, eh bien, vous finissez par transformer euh, j'allais dire plusieurs kilos par jour de, de débris. Alors... Quel effet ça, quel impact ça a sur le substrat Eh bien, ça va retourner les couches supérieures du sédiment, des lagunes, des récifs, euh, voire d'autres habitats, Et ici nos, nos habitats sableux. Ça va favoriser la pénétration de l'oxygène. Cette restructuration, ça va déterminer la structure de l'habitat d'autres espèces. Et puis, ce processus, eh bien, va contribuer à lutter contre des parasites, des pathogènes qui pourraient venir, voire des bactéries qui pourraient venir euh, polluer euh, le substrat et du coup défavoriser euh, l'installation de, euh, de la vie. Quels sont les, les prédateurs de, de ces holoturies eh ben, il n'y en a pas tant que ça. On a des étoiles de mer. Alors, chez nous, il y a la fameuse étoile rouge, hein, l'Asterias rubens. Dans les milieux tropicaux, ce sont d'autres étoiles de mer. Il peut y avoir quelques crustacés. Euh, certains poissons. Euh, chez nous, on a aussi les goélands, hein, qui sont des, des prédateurs euh, d'oloturie Et puis, le plus gros prédateur, eh bien, ça va être l'homme. Et je vous disais tout à l'heure que euh, les holoturies avaient certains moyens pour se défendre. Eh bien, certaines vont avoir ce qu'on appelle les tubes de cuvier qui se trouvent en général euh, à l'intérieur. Ce sont des fibres de collagène qui sont près de l'anus. Et quand l'holoturie euh, va être euh, stressée par un prédateur, eh bien, elle va éjecter ces tubes de collagène dans l'eau. Ils vont s'étendre de 20 à 30 fois euh, la longueur initiale former un réseau dense et dans lequel va s'empêtrer le prédateur. Il faut savoir également que les zoloturies contiennent des toxines, qu appelle des, qui sont des saponines, qu'on appelle des zoloturines, et que dans ces fameux tubes de cuvier, eh bien, il y a énormément de ces zoloturines, ce qui implique la cas de cécité euh, signalée suite à la da projections dans les yeux. Alors, vous allez vous dire, euh, oui, alors comment quelqu'un peut en agence se retrouver avec des projections de tubes de cuvier Eh bien, tout simplement, ce n'est pas trop un jeu ici euh, sur la côte atlantique, mais en Méditerranée, euh, bah, voilà, c'est très rigolo de prendre une holoturie, de la lancer et puis euh, de voir comment elle réagit. Et en général, c'est comme ça qu'on reçoit des tubes de cuvier euh, dans, dans les yeux et qu'il peut y avoir de, de, de vrais problèmes. Un autre problème lié à ces euh, zoloturines, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, les humains sont de plus en plus allergiques à des tas de produits et on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence euh, de réactions allergiques aux saponines émises par ces zooloturies. C'est à dire que euh, certains nageurs euh, qui vont se, nage, se baigner dans des eaux où il y a eu des euh, émissions de saponines eh bien, vont réagir euh, à ces saponines notamment en développant des dermatoses, des eczémas. Dans les cas les plus extrêmes, les gens sont incapables après de retourner dans l'eau de mer parce qu'ils réagissent très, très vite avec des eczémas assez forts. Alors, ces holothuries, euh, eh bien, elles rendent des services à l'homme, notamment sur le plan alimentaire. Ces holothuries sont énormément consommées dans les pays asiatiques. C'est un produit très recherché. Il est mangé de différentes façons. Euh, par exemple, les Japonais vont, eux, plutôt manger les gonades. Euh, alors que euh, les Chinois vont se nourrir plutôt de l'animal euh, entier ou du tégument. Et puis, certains même vont se servir des oloturies pour pêcher, c'est-à-dire qu'ils vont couper des morceaux d'oloturie, vont mettre ça dans les, les, les, les mares à marée basse, et puis euh, les, les saponines vont agir sur les poissons, et les pêcheurs vont récupérer les poissons qui, qui auront été tués par, euh, par les saponines. Il faut savoir que les saponines euh, quand elles sont ingérées, l'homme ne réagit pas. Il n'y a aucune réaction. En général, elles sont hydrolysées. Euh, en Chine, toujours, l'holoturie est toujours considérée comme un remède traditionnel. Et c'est un médicament. Donc pour les gens qui vont sur les marchés asiatiques, eh bien, très souvent, euh, ils vont pouvoir trouver et voir dans les bocaux des holoturies séchées. Hein, ça fait partie de la pharmacopée traditionnelle. Elle est considérée comme étant un remontant, hein, elle est traitée pour un certain nombre de, de choses, hein, la potence, la débilité physique, du voilà, la constipation, etc., etc. Sachant que sur ces propriétés, ces activités-là, actuellement, rien n'a été démontré scientifiquement. En revanche, ce qu'on a pu démontrer sur les holothurines, c'est qu'elles avaient un certain nombre d'activités. Vous voyez, elles peuvent être antifongiques, anticancéreuses, antitumorales, tensioactives, euh, hémolytiques, etc. etc. Euh, en Amérique du Nord, on vend une poudre euh, contre, euh, donc, euh, qui contient énormément d'holoturine blée euh, pour soulager de l'arthrite. La, Et puis, j'allais dire, ce qui fait le désespoir des holothuries, c'est que les Chinois, euh, tout comme pour la corne de rhinocéros, pensent que euh, cet animal a des propriétés aphrodisiaques. Alors, C'est surtout dû euh, oui. à l'aspect que prend l'animal hein, quand il émet ses gamètes. Euh, à ce jour, ça n'a pas vraiment été prouvé, mais ça fait, j'allais dire... Le, la perte des holothuries, puisqu'il faut savoir qu'elles sont vendues à prix d'or, et que certains pays, comme les Comores ou, les Madag ou Madagascar, les pêcheurs ont surpêché cette ressource et ont, j'allais dire, euh, euh, déstabilisé l'écosystème. Il a été montré que dans les técuments d'holothuries, euh, bah, il y avait énormément de protéines, il y avait des minéraux, très peu de sec, très peu de graisse et peu de sucre. Donc à serre en complément alimentaire pour des régimes et puis de nombreux produits dérivés sous forme d'huile, de crème et de cosmétiques sont en vente sur internet, c'est essentiellement dû à la présence de collagène chez ces animaux. Enfin, euh, actuellement, euh, est étudié. Je vous parlais tout à l'heure hein, du tissu conjonctif mutable. Eh bien, cette propriété-là est exploitée par des industriels. Il y a un développement d'un composite euh, qui est en train de, de se faire, euh, et les perspectives sont, eh bien, de pouvoir réaliser de nouveaux tissus par balles, de pouvoir réaliser euh, des implants cérébraux qui seraient, alors, qui auraient la propriété de pouvoir, on les placerait petits et hop, pourraient s'ajuster à l'endroit où on le mettrait. Et en plus, avec une diminution de, de rejet. Et actuellement, on fabrique aussi des, des aiguilles de perfusion, ce qui éviterait d'avoir les désagréments de, des, des aiguilles en métal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est bio-inspiration. C'est actuellement en phase de développement dans plusieurs sociétés. Je vous disais que les holothuries étaient énormément consommées et utilisées. Elles sont consommées dans plus de 70 pays. Toutes les espèces, toxiques, euh, toutes les espèces consommées sont toxiques, mais on n'a jamais eu de, de cas mortels suite à une ingestion d'oloturies parce que, comme je vous le disais, euh, elles sont hydrolysées au niveau de l'estomac humain. Il n'y a pas de problème. Au départ, on avait trois espèces qui étaient très exploitées et puis à force de consommer, on est arrivé à 66 espèces. La consommation mondiale augmente régulièrement, on le verra sur un schéma, et il y a toute tout un tas de critères qui font que le produit va avoir de la valeur ou pas. Alors quels sont les critères ben, Ça va être la taille. Plus la taille est grande, plus le produit sera de qualité supérieure. Plus le produit aura une forme régulière, lisse, euh, où on ne voit pas les incisions hein, puisqu'elles sont incisées euh, à la préparation pour pouvoir vider euh, tout ce qui est viscères et, et organes. Donc plus le, le, le produit est régulier, plus il a de la valeur. Et puis il faut faire attention aussi que le produit euh, après traitement soit bien sec pour éviter les moisissures. Comment ces holoturies vont être pêchées En général, dans les eaux peu profondes, ça se fait en marchant dans l'eau. Euh, à plus grande profondeur, j'allais dire jusqu'à 60 mètres, ça se fait euh, essentiellement euh, scuba diving, euh, mince. en plongée. Oui, en plongée, <rire> je ne retrouve plus mes termes. Et puis, de plus en plus, on a une pêche au chalut. Actuellement, on a deux endroits où on fait énormément de pêche au chalut, c'est du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Méditerranée, hein, les, les Turcs, où là, euh, on, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 14 000 tonnes par an de qui sont pêchées. Donc c'est énorme. Hein. En parlant de, de ça, justement, voici euh, le nombre de pays euh, producteurs de, de euh, à la pêche. Hein. Euh, donc au départ, c'était essentiellement... Tropical. De plus en plus, on a les régions tempérées. Ici, on n'a même pas mis euh, la, euh, le côté euh, Grèce-Turquie. Mais depuis ce tableau, il bah, y a les Grecs et les Turcs qui, qui, qui, qui, qui surpêchent énormément. Euh, et vous voyez qu'on est passé de 25 pays producteurs euh, de bêche de mer, hein, qui est l'oloturie qu'on va consommer, à 49 en 2000-2001. Donc ça s'accroît régulièrement. Actuellement, par exemple, les Espagnols, ont des problèmes, il y a beaucoup de braconneurs qui viennent pêcher l'holoturie sur le littoral espagnol. Cette surpêche eh bien, entraîne un problème important qui va être la mise en danger de ces holothuries. Les populations chutent de plus en plus, donc vous voyez sur la ceinture de euh, l'Indo-Ouest-Pacifique, là par exemple, on est déjà à 9-10 espèces en danger. Alors, C'est dû à la surpêche, mais également à, à, à la dégradation de l'environnement. Euh, ce déclin a des conséquences majeures sur l'impact du fonctionnement des écosystèmes. Je vous ai dit le rôle important hein, de bioturbation de ces, ces organismes. Il y a des rôles aussi pour la survie d'autres espèces. Les œufs, les larves et les juvéniles d'holoturie vont servir de nourriture importante pour d'autres espèces marines. Donc si vous avez une chute de ces populations, forcément, ça entraîne une chute des consommateurs animaux. De nombreuses espèces d'holoturie ont des symbiotes uniques. De nombreuses holoturies par exemple, sont associées avec une espèce de mollusque bien particulier. Donc la perte de cette holoturie va entraîner la perte du mollusque. La disparition des holothuries a entraîné un durcissement du fond de l'océan. Ça a été prouvé, ça a été vu scientifiquement. Et du coup, cette, ce durcissement eh bien, va entraîner une diminution d'habitat pour les autres organismes. Et puis, il y a toute la perte de la biodiversité hein, en termes d'espèces, de, de molécules actives. et euh, voilà. Alors, comment... Euh, Peut-on faire pour éviter cette problématique qui s'accélère Eh bien déjà, c'est ce qui a été mis en place, c'est-à-dire on a établi un dialogue entre les gouvernements, les chercheurs, l'industrie, les communautés, essentiellement dans les pays plutôt pauvres, les Comores, Madagascar, pour essayer de de trouver un moyen de remédier à cette surpêche euh, encourager les recherches ce qu'on est en train de faire pour comprendre euh, bien, euh, comment vivent ces organismes euh, comment on peut les faire reproduire euh, plus on aura de données et de connaissances sur cette biologie et plus on pourra euh, apporter ces connaissances euh, aux populations locales pour éviter cette perte de, de la diversité et puis euh, améliorer aussi la collecte de données parce qu'en en fait les chiffres qu'on qu a actuellement sont beaucoup des estimations hein, en termes de volume de, de, et de prélèvement d'organismes. On est beaucoup sur de l'estimation, notamment dans tous les pays de, de l'Indo-Ouest Pacifique. Alors actuellement, euh, on est arrivé à un tel point que euh, les eh bien, euh, sont euh, sur la CITES. Hein. On a quand même 16 espèces qui vont figurer sur la liste rouge de l'IUCN de depuis 2013. Il y en a quand même sept qui sont en danger. Et puis, depuis euh, août 2019, trois eh espèces sont à l'annexe 2 de la CITES. Parmi les solutions, eh bien, il y en a un qui va être l'aquaculture. Et vous voyez que qu'actuellement, eh l'aquaculture est en train d'augmenter de, euh, de plus en plus hein, et va, on espère, d'ici peu, bientôt dépasser la pêche. On aimerait bien voir la courbe de la pêche diminuer et puis euh, l'aquaculture prendre la place. Alors cette aquaculture, elle va servir non seulement à fournir des organismes matures, mais à permettre aussi à, à, à élever des larves et ensemencer euh, les endroits, euh, les lagons où euh, ces oloturies euh, ont disparu. Et en parlant d'aquaculture, je vais passer la parole à Grégory, qui va vous présenter notre projet sur euh, une aquaculture d'holoturie euh, bretonne. Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler du projet, euh, projet Holofarm. C'est un projet euh, collaboratif euh, ambitieux euh, qui regroupe différents partenaires, aussi bien académiques que organisations professionnelles ou professionnelles. L'objectif, c'est d'initier à terme une nouvelle filière d'élevage aquacole euh, apportant en fait euh, une et offrant des perspectives de développement économique, euh, essentiellement au travers d'un marché euh, destiné dans un premier temps euh, à l'exportation, mais euh, aussi de limiter euh, les, euh, la surexploitation en fait, des, euh, des populations euh, des populations naturelles présentes en Europe puisque c'est ce que Nadia vous a présenté. Aujourd'hui il y a une forte consommation de ces espèces-là en Asie et il y a de plus en plus d'espèces qui sont consommées et en fait ça, ça, ça s'écarte, c'est-à-dire qu'ils ont surexploité, il y a des, des zones de, de, de pêche qui ont été complètement surexploitées et puis ben, aujourd'hui on va chercher des holoturies dans d'autres endroits du monde comme en Europe par exemple. C'est également de mieux connaître l'espèce, de boucler son cycle de, de vie, euh, d'acquérir, de, de produire des connaissances scientifiques, euh, de mettre en place les premiers protocoles d'élevage pour pouvoir les transférer aux professionnels. C'est aussi d'étudier son microbiote et euh, de constituer en fait, des, euh, des banques euh, de probiotiques naturelles. Et puis, euh, je vais dire, c'est de partir euh, du fondamental et de l'appliquer pour aboutir à un transfert aux professionnels. Euh, ces espèces elles ont également euh, d'autres intérêts, comme euh, en aquaculture multitrophique intégrée. L'aquaculture multitrophique intégrée, c'est quoi C'est l'association de différentes espèces qui ont des, euh, des interactions euh, trophiques et en fait, le fait de produire ces espèces ensemble, ça va permettre de pouvoir euh, mieux euh, utiliser euh, je vais dire euh, euh, l'alimentation, c'est-à-dire que une espèce euh, classique, comme par exemple euh, une huître qui se nourrit du milieu naturel, qui va produire des fesses et bien derrière ces fesses, on peut les, les faire consommer à des, des espèces détritivores comme les holothuries comme les et à ce moment-là, en fait, eh bien, on améliore le, le, la productivité de de l'élevage, et puis on limite son impact sur l'environnement. Ce qui est plutôt extrêmement intéressant en termes de, de développement de, de, de production. On l'utilise aussi euh, en, en cosmétique ou en pharmacopée, hein, au travers de, de, molécules, de molécules actives. Je ne vais pas revenir dessus, puisque ça vous a été présenté par Nadia. Et puis comme modèle de recherche, euh, tout simplement parce que certaines espèces, et en particulier l'espèce sur laquelle on travaille aujourd'hui, qui est Oloturia forscali, euh, et euh, qui a des euh, méthodes de reproduction euh, différentes. Hein, C'est ce que Nadia vous a présenté aussi, entre une méthode, une, une, une reproduction euh, sexuée et puis une reproduction euh, euh, par, euh, je veux dire, par, par clonage. Euh, Comprendre comment ça se passe, pourquoi elle va choisir telle ou telle méthode, euh, et puis euh, par rapport à son système de défense. Nadia vous a parlé des tubes de cuvier, qui est un premier système de défense en fait, de certaines espèces de d'oloturie, et en particulier oloturia forscali, qu'on qu retrouve ici. Je vais vous la présenter après. Mais si on stresse encore un peu plus l'animal, on peut avoir en fait un phénomène d'éviscération. Et à ce moment-là, il va expulser l'ensemble de ses organes euh, internes, aussi bien euh, digestifs que euh, reproductifs ou respiratoires. Et il sera en capacité ultérieurement à les régénérer. Et à ce moment-là, ça peut permettre de comprendre en fait, des, des phénomènes de régénération dans le, dans le, monde, dans le monde vivant. Alors sur cette présentation, euh, moi je vais axer euh, le s'appelle le, le pardon je vais axer cette présentation sur trois trois word packages trois lots en fait qui sont développés dans le, dans le projet Holofarm. Euh, toute la partie euh, maturation la partie euh, écloserie et puis la partie euh, pré grossissement et, gros, et grossissement hein. toute la partie zootechnique en fait de, de de la production de l'oturie. Il y a trois espèces qui ont été sélectionnées dans le cadre du projet et du programme Holofarm. Il y a tout d'abord Holoturia forscali, qu'on retrouve ici. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée en, en, en, en nageant sur les, les, côtes, les, côtes, les côtes bretonnes, mais en tout cas, voilà à quoi ressemble. Donc, Noire avec des, des, des, spicules, des, des spicules blanches. Cette espèce-là produit des tubes de cuvier et est en capacité aussi à séviscérer, ce qui est assez perturbant hein, en tant qu'éleveur, de voir des animaux qui ont ces capacités-là. On travaille à moins grande échelle sur Holothuria tubulosa, qu'on retrouve aussi dans le, en région Bretagne et essentiellement en Méditerranée, sur lequel il y a déjà plus de, de, de travaux scientifiques qui ont été, qui ont été réalisés. Et puis Parastichopus regalis. Alors sur la carte, il est représenté que sur la partie méditerranéenne, mais on a récupéré des animaux d'un de, programme évoé et des animaux qui viennent en fait du, du, golfe, de, du golfe de Gascogne sur des profondeurs plus, plus importantes. C'est la photo que vous voyez en bas, en bas à droite. Alors le lot 1, en fait, qui est fait par le premier partenaire, qui est le, le, le, le MNHN, la station biologique de, de Concarneau, c'est de travailler en fait, sur la partie sélection et maturation des géniteurs. Parce que pour pouvoir développer demain un, un élevage aquacole, eh bien, il faut être en capacité à faire reproduire ces individus. Euh, chose pas forcément, pas forcément simple. donc Il y a une première étape qui est de suivre la maturation sexuelle de l'individu dans le milieu naturel, mais aussi euh, dans un milieu contrôlé, d'étudier, de décrire la gamétogénèse, de mettre en, en, en place les, les premiers outils de suivi et puis d'établir des grilles que l'on pourra ensuite transmettre à des professionnels qui seraient intéressés pour pouvoir produire ces, ces, ces espèces-là. Et puis le, la deuxième chose qui est extrêmement importante en, en aquaculture et surtout pour les espèces tempérées, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la désaisonnalisation. Généralement, des espèces euh, tempérées vont se reproduire une fois dans l'année. Euh, sur des programmes comme le programme Holofarm, qui, qui vont durer trois ans, ça veut dire qu'on a trois phases de travail, où on va pouvoir, on va pouvoir euh, avancer sur la reproduction. Et euh, la reproduction naturelle de, de, de l'Oturia forscali, hein, celle qu'on qu va étudier, là sur cette, euh, que je vais vous présenter en tout cas euh, lors de cette conférence, eh bien, euh, au niveau Bretagne, on a une reproduction qui se situe entre mi-mars et mi-mai avec un pic mi-avril. Une fois qu'on a passé euh, cette, euh, cette période, eh bien, on n'est plus en capacité à pouvoir travailler avec des animaux matures, donc avec des gamètes, et puis en, enclencher la suite du système euh, d'élevage. Donc on va essayer de trouver les points, de, de, de, de, les, les, les stimuli externes qui permettent en fait, de désaisonnaliser, c'est-à-dire de faire croire aux animaux qu'on se, qu se situe à une autre période de, de, de l'année pour pouvoir avoir différents lots d'animaux qui vont se reproduire toujours une fois par an, mais à des périodes différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir un lot en période naturelle qui va se reproduire entre mi-mars et puis mi-mai, et puis un second lot en fait, sur lequel on va jouer avec des stimuli, des stimuli externes pour lui faire croire en fait, que cette période de reproduction n'a pas lieu entre mi-mars et mi-mai, mais plutôt entre juin et juillet, et puis un autre lot entre septembre et octobre. Et comme ça, ça permet en fait, d'avoir accès à du matériel biologique pour pouvoir travailler en continu c'est de mettre en place ces protocoles de, de, de décalage, hein, qu'on sait déjà faire dans d'autres modèles aquacoles, et puis de fournir des reproducteurs euh, matures euh, à Agrocampus Ouest, qui est le partenaire qui va, qui va arriver derrière en fait, cette partie maturation pour commencer à travailler sur les élevages, les élevages larvaires. Alors, les contraintes de, de, de, de, de l'espèce, et entre autres force Cali, c'est les tubes de cuvier. Euh, manipuler un animal euh, du milieu naturel pour pouvoir le mettre en, en stockage, en stabulation, euh, c'est pas forcément toujours simple, surtout quand c'est un animal qui se stresse. Et les premières fois, ça a été compliqué pour nous en fait de manipuler cet animal tout simplement parce que régulièrement, on se retrouvait avec les doigts, les mains complètement engluées avec les tubes de cuvier. C'est comme si vous les aviez trempés en fait dans de la fondue savoyarde et vous sortez les mains du, du pot et là, vous avez des grands filaments qui, qui, qui vous collent partout. C'est euh, voilà, c'est pas simple. C'est assez, assez perturbant. Et puis, on a aussi fait face à des éviscérations massives avec des, des animaux en fait, qui ont complètement relargué leur système reproductif. C'est un peu compliqué quand on les avait récupérés et collectés dans le milieu naturel justement pour travailler sur la reproduction. Donc En l'espace de quelques heures, on se retrouve avec une partie des animaux qui ont complètement euh, euh, évacué leur système reproductif. On ne peut plus travailler avec, euh, avec, euh, avec eux. C'est aussi perturbant. Il va falloir sélectionner des animaux dans le milieu sauvage. Pour ça, on va faire des collectes d'animaux. Tout ça, c'est réglementé, bien évidemment. Il va falloir être en capacité à les stabiliser, c'est la première étape, on les a collectés dans le milieu naturel, maintenant il faut les stabiliser pour pouvoir travailler avec eux, les stabiliser dans les meilleures conditions pour qu'ils qu puissent se, se développer correctement. Et une fois qu'on est en capacité à faire ça, c'est d'étudier leurs sources alimentaires pour pouvoir les, les, les maintenir en vie dans ces installations-là. Et les installations, il va falloir définir un certain nombre de, de, de, de conditions d'élevage, et entre autres les paramètres environnementaux, les densités, et puis bien sûr l'alimentation. Donc le, le comportement, on va faire des observations au moment de la, de la journée, pour voir où est-ce qu'il se, est est qu se loge, qu'est-ce qu'il va ingérer. Donc voilà, différentes, différentes photos en fait, d'individus qui, qui ont été stabilés. Euh, C'est aussi de faire des observations euh, euh, en période, en période de, de, de nuit. Alors là, vous pouvez voir, euh, hop, je me mélange les pinces. Euh, là, voilà, euh, une holoturie euh, qui, qui se déplace. Alors, ce n'est pas un sprinter, hein, euh, loin de là. Euh, il est plutôt actif, et en tout cas pour cette espèce-là, essentiellement actif la, la, la nuit. Euh, et ce n'est pas forcément à ces périodes en fait, que, le, que les ingénieurs, que les techniciens euh, travaillent. Donc, c'est toujours intéressant en fait, de pouvoir filmer pour comprendre en fait, comment l'animal s'alimente, comment il se déplace euh, au travers euh, d'une période de, de, de 24 heures. Alors, pour reprendre... Hop, voilà. L'alimentation, pour pouvoir comprendre comment il s'alimente dans le milieu naturel, la chose la plus simple, c'est de commencer par la, la faim et de partir des fesses. Et à travers de ces fesses, en fait, de faire des observations euh, macroscopiques. Euh, c'est les photos, les trois photos que vous avez en bas à droite, où on va dans, dans le cas de l'Otoria forscali, retrouver euh, des, euh, des coquilles, des fragments d'algues, pardon, et puis, euh, et puis du, du sable. Euh, ça permet en fait d'avoir des indications sur son alimentation. Et puis aussi des observations microscopiques pour essayer d'en découvrir un petit peu plus. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a qu'on a affaire à des à des diatomées. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir mettre en place des plans expérimentaux. Donc là, c'est une image qui représente une multitude de petits bassins où on va mettre des régimes alimentaires différents et on va voir comment, quel comportement a l'animal. Et puis, on va faire un certain nombre de mesures biométriques pour savoir si l'alimentation, oui ou non, elle va être plus performante dans le cas A ou plus, plus ou moins performante dans le cas B. Alors Sur une espèce comme les holothuries, c'est assez compliqué parce que réaliser des biométries sur un cochon, sur une poule, c'est relativement simple. On peut le mesurer, on peut le peser, c'est relativement stable. Euh, on a une valeur qui est, qui est fiable. Euh, une holoturie, euh, vous la sortez de son environnement, elle est stressée, elle n'est pas stressée, elle peut faire 20 cm comme elle peut en faire 50 euh, donc déjà ça complexifie un peu le, le, le système est-ce qu'il y a une prise de croissance ou pas euh, c'est pas simple au niveau du poids euh, elle est stressée, elle est pas stressée elle peut se retrouver à ingurgiter une quantité d'eau plus ou moins importante et à ce moment là à nouveau ça biaise euh, le, les, les biométries donc ce n'est pas forcément toujours simple d'avoir, même sur des, des, je vais dire, des, des, des mesures et des biométries simplistes euh, quand, on, quand on en discute, d'avoir des, des, des informations extrêmement précises et d'être en capacité à dire oui ou non euh, l'alimentation a permis euh, d'avoir un effet positif sur, sur l'animal. Euh, et puis une fois qu'on a qu'on a ces, ces, ces, ces une partie de ces informations-là, hein, puisqu'on va les optimiser au fur et à mesure du temps. Eh bien, il va falloir faire euh, euh, sur ce lot-là en fait tout le suivi de, de maturation. Euh, vous avez ici en fait euh, un schéma euh, de l'anatomie reproductive en fait euh, euh, qui n'est pas forcecali, hein, puisque quand on a commencé à travailler sur l'oturia forscali, il n'y avait aucune donnée dans la littérature. Et à ce moment-là en fait on va essayer de se rapprocher d'espèces euh, relativement euh, identiques ou en tout cas euh, aussi tempérées que celle de, de, de, de forscali, pour acquérir de, de, de, de, de, de, de, des informations. Euh, oh, pardon. On retrouve en fait, le, le, le petit schéma de l'anatomie interne de, de l'animal, je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis pour pouvoir en fait, suivre la maturation sans euh, tuer l'animal, on va réaliser des, des biopsies en fait, pour pouvoir faire des prélèvements dans tout ces, toutes ces branches, hein, qui sont les gonades des animaux, du matériel euh, et des gamètes, et, et connaître en fait, si on a affaire à monsieur ou madame, euh, si euh, on est sur des stades avancés ou pas euh, de, de, de, de gamètes, et si la reproduction, euh, si la reproduction approche. Donc voilà, là, je vous ai mis euh, en fait, euh, ces tubes de cuvier hein, vus au, au, au microscope avec tous ces petits points qu'on retrouve ici qui sont des ovocytes euh, et euh, qui vont permettre en fait, euh, à l'animal derrière, au travers d'une fécondation avec des spermatozoïdes, euh, de devenir un œuf. Pour vous donner une indication, hein, la, taille, la taille de, de, de ces ovocytes, pardon, ça fait quasiment le diamètre d'un... À, à peine un peu plus gros que le diamètre d'un cheveu. Donc on est sur, des, sur du, du vivant relativement petit. Et puis à côté, vous avez euh, donc ici euh, les spermatozoïdes avec euh, euh, leur, euh, leur, euh, leur taille. Alors, ce sont des espèces qui sont relativement fécondes, hein, qui vont être en capacité à produire énormément de gamètes. On parle de plusieurs millions de gamètes par individu. Et puis le, le gros travail, en fait, euh, après ce suivi de la maturation, ça va être de comprendre en fait quels sont les stimuli externes qui vont pouvoir être utilisés pour travailler sur la désaisonnalisation. Généralement, on a toujours les mêmes, euh, les mêmes paramètres, hein, puisque les horloges biologiques internes des, des animaux sont, euh, sont, sont, sont régies avec des stimuli externes, qui sont souvent la température et la photopériode. C'est ce qu'on retrouve essentiellement sur les modèles, les modèles poissons, euh, en, aquaculture, en aquaculture marine aujourd'hui, mais aussi le cycle lunaire et, et l'alimentation une fois qu'on sera en capacité à dire ben voilà, « c'est tel ou tel euh, paramètre eh », on va pouvoir mettre en place des protocoles pour pouvoir euh, engendrer la désaisonnalisation et à ce moment-là, pouvoir travailler sur des périodes beaucoup plus, euh, beaucoup plus longues. C'est extrêmement important euh, que ce soit, soit au niveau de la recherche mais aussi au niveau d'une filière de production. Parce que si demain, euh, vous décidez ou des éleveurs décident euh, de mettre en place des installations de production aquacol, eh bien quand vous avez une écloserie et un outil euh, qui fonctionnent que deux mois dans l'année, économiquement, ce viable. Donc l'objectif c'est de pouvoir en fait désaisonnaliser pour que cet outil il puisse produire en permanence euh, des, euh, des larves euh, pour euh, euh, derrière les, les producteurs qui veulent les, les utiliser pour les, les, les, faire, les faire grossir derrière cette partie maturation, ben en fait, on va attaquer le, le deuxième lot du, du projet, qui est la phase, la phase écloserie, qui est gérée par AgroCampus Ouest, sur le site de, de, de Begmeil. Et là, on va travailler sur la reproduction, avec la stabulation, la maturation, l'optimisation de la fécondation et le suivi du développement larvaire, larvaire du développement embryonnaire, l'élevage larvaire, euh, avec le suivi en fait, des différents stades, parce que vous allez voir que cette espèce-là ben, passe par plusieurs stades euh, larvaires complètement différents, jusqu'à la fixation et la métamorphose. Les larves sont pélagiques, elles vivent dans la colonne d'eau, et cet animal, en fait, à l'âge adulte, va devenir euh, benthique. Donc, à un moment donné, il y a euh, une fixation et une métamorphose. Euh, pour ça, ben, il a fallu concevoir des installations euh, expérimentales, que vous avez en photo ici. Et puis, vous avez mon collègue et Gwen du, du Muséum qui vient nous apporter les premiers, les premiers reproducteurs matures pour qu'on puisse continuer à, à faire le travail de, de, de reproduction. Je vous ai mis deux photos en fait, femelles et mâles avec une émission d'un côté de gamètes femelles. C'est le petit, le petit flux qu'on voit ici. Alors, quand ça sort de l'animal, c'est extrêmement concentré. Après, ça va, se, ça va se diluer. Je vous rappelle que ce sont des ovocytes qui font entre 180 et 200 microns. Et puis pareil pour, pour le mâle avec ce filet, ce filet blanc qui est un filet en fait, de sperme hyper concentré et qui va aussi se diluer dans, dans l'environnement. Donc voilà les, euh, les, les, les, les ovocytes. Ici, euh, je vous ai schématisé en fait, le suivi embryonnaire avec euh, ici une ovocyte non fécondée euh, ici, une ovocyte qui vient d'être fécondée en fait, avec des spermatozoïdes. Donc on parle d'œufs maintenant. Hein. La fécondation, on le voit avec le décollement de la, de la, de la membrane. Et puis derrière, en fait, euh, les divisions cellulaires qui vont se mettre en place. Euh, C'est tout le stade euh, embryonnaire. Euh, ces choses-là, elles n'avaient jamais été observées sur, euh, sur l'espèce euh, force calique. Et puis derrière, eh bien, euh, ce développement continue à, à, à se faire. Et à ce moment-là, euh, on va arriver sur l'élevage larvaire. On part en fait, d'une un, blastula rotative. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui se met en mouvement. Et puis, on va avoir différentes, différentes phases. La phase gastrula, euh, où il va y avoir un début d'alimentation. Et puis, euh, la phase auricularia. Puis, la phase euh, doliolaria. Et derrière, la phase pentactula avant d'arriver sur le futur juvénile. Alors, ce qui est extrêmement surprenant aussi, c'est que généralement, lors de ces développements larvaires sur les autres espèces avec lesquelles j'ai travaillé, on a toujours une évolution en termes de taille et de poids. Elles grandissent. Dans ce cas-là, en fait, entre la phase auricularia et la phase d'oliolaria, on a une, une, une, une diminution de la taille de l'individu. Il se réduit quasiment de moitié et il se transforme complètement hein, pour devenir, euh, après, euh, Pentactula, euh, avec ici un petit, un petit podia qui lui permet de, de s'agripper, il va venir se fixer pour pouvoir continuer en fait, sa métamorphose et euh, devenir, euh, on va le voir un petit peu après, juvénile. Là, je vous ai mis quelques, quelques, quelques photos en fait, d'un euh, prélèvement qui a été fait à différentes phases de, de, de l'élevage pour, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça, à quoi ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça ressemble. Ces élevages larvaires, eh bien, il faut mettre les animaux dans les meilleures conditions pour que le développement se passe correctement, mais il faut aussi nourrir l'animal. Et nourrir l'animal, ça commence souvent en fait, par, euh, par du, hum, des, des micro du, du phytoplancton. Et ce phytoplancton, ben, il faut le produire euh, en parallèle pour pouvoir euh, nourrir ces, euh, ces, ces larves. Euh, C'est ce que vous voyez ici, avec des productions euh, en, en, en petit volume dans un premier temps, qui vont, être après, qui vont passer ensuite en grand volume. Et euh, au travers d'éléments nutritifs, de temps et euh, de lumière, eh bien, on va euh, augmenter et concentrer euh, les, euh, les, les, les productions de, de, de, de phytoplancton. Alors ici vous avez des, des couleurs différentes, tout simplement parce que ce sont des espèces différentes. Hein. Phytoplancton, il y a une grande quantité d'espèces de, différentes, de tailles, de formes différentes, et puis de couleurs aussi différentes. Donc c'est toujours joli visuellement en fait, de travailler dans ces dans ces installations là. Et puis là bah, je vous ai mis en fait des, des animaux en cours de, de, de métamorphose. Hein. Euh, donc ils viennent se fixer euh, ici sur. Euh, sur, sur des plaques, hein. tous ces petits points, ce sont des, hein, ce sont des, des, des, des, des, des futurs juvéniles de loturien qui se sont fixés qui et se, qui se développent. Et puis ici, en fait, ils ont été décrochés d'une plaque pour pouvoir être comptabilisés et savoir en fait, si, si les rendements sont, sont intéressants ou pas en fonction des différents tests qui ont été menés. Donc voilà euh, un... un euh, une euh, un, une pentactula en fait en, en fin de métamorphose euh, on retrouve un petit peu son, on retrouve ici son, son podia qui lui permet de se fixer et puis là les, les différentes les différentes tentacules qui lui permettent de s'alimenter et puis ici vous avez un, un, un juvénile donc un juvénile c'est quoi c'est vraiment euh, un adulte en modèle en modèle réduit voilà, à nouveau d'autres d'autres d'autres images de, de juvéniles de loturie. C'est c'est le même individu hein, qui a été pris euh, à quelques secondes d'écart euh, en, en photo, et on voit qu'en fonction en fait de juste de, de, la, de la température de la source lumineuse du, du microscope, et eh il va se détendre et puis il peut il peut avoir une taille beaucoup plus importante s'il est contracté ou décontracté. Voilà, un autre juvénile. Alors celui-là, à ce stade-là, il fait quelques millimètres en termes, de, en, termes de, en termes de taille. Et là, on est sur des juvéniles un peu plus, un peu plus gros, qui font quelques, quelques centimètres. Alors la, la première année, pour pouvoir atteindre cette, cette, cette taille-là, cette taille on a mis quasiment plus de 200 jours déjà d'élevage pour, pour arriver à un animal de quelques, quelques centimètres. Euh, alors c'est euh, vous allez me dire c'est beaucoup euh, oui c'est beaucoup euh, maintenant on n'avait euh, que peu de recul hein, puisque c'était la première année euh, du, du, du programme euh, en 2020 on était en capacité de faire la même chose en quasiment euh, moitié, moitié moins de temps euh, parce qu'il bah, faut optimiser l'alimentation, il faut optimiser les densités d'élevage il faut optimiser les techniques donc il y a encore beaucoup de progression euh, à, à, à réaliser et puis une fois que nous on a, on a, on a atteint en fait le, le stade de juvénile, eh bien, ces animaux on va les transférer à un autre partenaire qui est entre autres la, la, la société Aquabé, euh, dans ce, ce, ce jour-là, qui va continuer en fait euh, euh, l'élevage euh, donc le prégrossissement et le prégrossissement dans d'autres dans d'autres dans d'autres installations. Donc euh, ici on voit euh, des équipements pour le, le prégrossissement. Et euh, On continue en fait euh, à aller faire, faire grossir. L'objectif, c'est de voir combien de temps en fait euh, il va nous falloir pour arriver à un animal relativement proche en termes de taille aux reproducteurs qui sont euh, qui sont euh, qui sont collectés dans le milieu naturel. C'est vraiment de boucler un, un premier cycle de un premier cycle de vie. Et une fois qu'on aura bouclé ce premier cycle de vie, c'est d'utiliser en fait ces animaux issus d'aquaculture pour à nouveau les euh, les, les reproduire. Donc voilà une autre, une autre, une autre photo alors ces, ces essais de grossissement on les réalise aussi avec des, des professionnels aquacoles hein, puisque l'objectif même du projet collaboratif euh, qui est issu de financement de financement euh, euh, étatique et européen c'est vraiment d'initier une nouvelle, une nouvelle filière donc on les intègre aussi dans le, dans, dans le, dans le, dans le programme et puis voilà, un petit, un petit sourire sur les, les, les essais aussi culinaires, parce que souvent on nous a posé la question, est-ce que vous y avez goûté euh, À quoi ça ressemble euh, ben Non, c'est trop précieux pour nous, on en a besoin pour les élevages, donc on ne veut pas les découper tout de suite mais euh, voilà sur les sur les animaux qu'on a sacrifiés pour la science et pour comprendre en fait euh, euh, au niveau euh, au niveau maturation ce qui se passait ben, on a gardé les téguments euh, et on les a travaillés comme ça se fait aujourd'hui euh, en, en asie et on, on les a on les a goûtés sous, sous différentes euh, sous différentes euh, sous différentes façons voilà ben écoutez pour moi c'est fini en tout cas je vous, je vous remercie et puis si vous avez des questions que ce soit à nadia ou à moi même eh ben on, on serait heureux d'essayer de, d'y répondre en tout cas